Karina, Karina go, Karina Tu vois Ça fait un peu le sure. 3, donc 30 ah ouais, ça... secondes. D'accord, 30 as secondes. As ouais. oui, oui. okay. Mais tu dois avoir une super oreille, une oreille parfaite, non Bah en tout cas, une euh, oreille accorder... absolue. Ouais, absolue. Ouais. Parce que pour accorder des instruments comme ça et tout, c'est. Est-ce que ça sonne juste oui, tu sais ouais, ouais, ici, les gens ils n'avaient pas forcément de solfège. Tu travailles aussi avec les synthés beaucoup. Ah ouais ouais. Quoi comme synthé du coup Bon pour l'instant c'est un corps que je C'est quoi c'est pas trop mal, c'est le chrome. Ok, je connais. Mais bon, après, il y a mieux. Hein. Oui, non, mais bah, chaque synthèse, ça. Ouais. Mais bon, j'ai plein de synthèse virtuelle, virtuelle par contre. contre. Omnisphère. Ah, c'est les VST Ouais, j'ai plein de VST aussi. D'accord, ok. Ouais. Ils avaient combien de temps que tu t'es lancé Dans quoi Dans le bambou ou dans la musique Dans la musique. Dans bah, la musique, euh, je suis tombé dans le cosettique. À la base, c'est perquisionique. Euh, Alors, ouais, tout à fait. À la base, j'étais perquisionique. Le Parlez, il me prend juste quand tu avec D'accord. D'accord. Okay. Alors euh, j'ai commencé par la percussion après la batterie. J'ai joué dans beaucoup de groupes de rock aussi. Et ensuite euh, je me suis mis à la guitare, la basse. J'ai commencé à écrire des chansons aussi. Et puis euh, petit à petit. Et en venant à Martinique j'ai rencontré le bambou et là ça, ça vous a ouvert plein de choses. Bambou, <rire> voilà. Mais <rire> bon j'aime toujours euh, bref, euh, le bambou. Le bambou euh, dans les Caraïbe et Bambou. En, en, en c'est pas le même. Il faut des, il faut on aura une meilleure qualité en Asie. Il faut des tout ça. Oui, oui, Ici, on a vraiment le bambou euh, de base. Bon. Mais euh, bon, il y, y en a quand même au moment de déses, une plantation de bambou. C'est euh, ouais, intéressant, ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, je travaille avec le bambou d'ici, ça va. Hein. C'est un, un petit peu compliqué, mais euh, j'ai des instruments qui ont quand même euh, 20 ans d'existence, ils n'ont pas bougé. Hein. C'est toi qui fabrique tes instruments. Oui, ouais. Ouais, la, la plupart. Ouais, la plupart ouais. Ouais. Voilà, voilà. voilà vraiment intéressant comme découverte. découvert ah bah ouais, et avec, avec les pédales de looping, tu sais tu connais ça un petit peu ouais. et les effets là, tu fais des loops, et puis après tu ouais. là tu peux partir dans le cosmos là et où c'est pour vous acheter tes morceaux alors ben bah, il faut que je m'organise hein. franchement est-ce que j'ai une carte je dois avoir ça quelque part vraiment tu mérite euh, une radio euh, ouais. radio de Andy ouais. fm j'aimerais bien t'inviter et que tu viennes euh, d'une émission euh, carrément comme carrément comme et euh, est-ce que si j'ai un cd euh, vous Passer. Oui, oui, oui, oui. Ouais D'accord. Ouais, parce que ça ferait des droits d'auteur de aussi en même temps, ça fait connaître quoi. Ouais. Mais bon, je, je, je pense que tout ça, ça va, ça va s'ouvrir quoi. Bon j'ai jamais travaillé avec un éditeur, j'ai jamais travaillé avec un producteur, je pense que c'est nécessaire peut-être à un moment donné. Ouais mais il vaut mieux quand même être euh, euh, seul, pas de grand corps malade, il fait tout lui-même. Euh, il ouais. est produit, il produit euh, tout lui-même. C'est de l'administration euh, quand même. Hein. Oui mais euh, au moins parce que c'est vrai que les producteurs, tout ça, les tourneurs, c'est juste euh, comme profiter.